Donc euh, bonjour et euh, bienvenue, euh, merci d'être là pour euh, assister à cette euh, session sur euh, la gestion des .files en environnement cloud native. Alors j'ai rajouté l'épithète efficace, parce que je pense qu'on a tous euh, sa manière de gérer ces .files, donc par .files, on entend fichier de configuration, par exemple le git config, le VIMRC. Et pourquoi moi j'ai décidé de faire, un sujet sur, enfin, faire une conférence sur ce sujet euh, parce que euh, donc, euh, je m'appelle Ismail Omani et je suis en particulier développeur. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puisque euh, les environnements de développement, c'est quelque chose que je maîtrise, enfin que je manipule quotidiennement. Et euh, j'ai envie d'être efficace dessus. Et il y a trois mois, donc moi ce que je définis comme environnement de développement, c'est euh, mon rapport au code et ce qui rend euh, compte de mon organisation aussi du, du travail. Et il y a trois mois, euh, j'ai fait une conférence sur le futur nuagique des environnements de développement, euh, puisque euh, l'environnement de développement, généralement, on l'envisage de cette manière, c'est-à-dire on a notre OS, le gestionnaire de package qui va me permettre ensuite d'installer un certain nombre d'outils de runtime, pour euh, bah, derrière faire de la compilation, de l'interprétation et euh, en fait faire le code métier. Alors je parle de code métier, mais ça peut être aussi du code opérationnel, ce qui va gérer euh, l'infrastructure euh, de mon code, sur, sur enfin, l'infrastructure sur le cloud par exemple. Et euh, moi, depuis que j'ai commencé il y a 10 ans, j'ai eu pour habitude en fait d'avoir mon environnement propre que j'ai pimpé aux petits oignons et qui me permettent en fait, d'avoir une efficacité euh, la plus euh, optimale possible. Et ce que je faisais comme observation dans ma conférence, c'est qu'aujourd'hui, ces environnements-là ont tendance, et même suivent, euh, le reflet technologique de nos gens. Donc on peut parler de containerisation. Euh, la containerisation aujourd'hui, ce n'est pas juste euh, gérer des applicatifs type euh, web-server, c'est aussi faire euh, des euh, environnements de développement à la volée. Donc on connaît tous le PET versus Kite. Pourquoi ne l'appliquer que aux applications En fait, ça peut euh, s'étendre sur plein d'autres domaines, et en particulier l'environnement de développement. Alors là, le schéma que je mets, euh, je pense que... Qui utilise VS Code euh, dans l'assemblée okay. Qui connaît la container extension OK. Donc en fait, la container extension, ça ça, l'usage est assez simple. C'est de vous dire, bah, euh, on a un serveur graphique sur notre machine locale, donc très bien ça va faire notre euh, interface euh, graphique VS Code, et derrière le back-end, de, plutôt que de le prendre directement en local, on va le plugger, on va le, plutôt le conteneuriser pour ensuite le plugger. Et finalement, mon conteneur va euh, définir à la fois ma runtime, mes fichiers de configuration, euh, va définir aussi la configuration de mon VS Code, donc euh, les plugins que je veux y mettre, le, la colorisation, les potentiels variables d'environnement, etc., et euh, on arrive finalement à euh, plutôt qu'un seul environnement de développement, bah, en réalité une infinité. Et ça c'est une tendance, euh, c'est quelque chose aussi qu'on peut observer, donc ça c'est euh, globalement c'est super intéressant, parce que finalement ce qu'on qu est en train de dire c'est que notre environnement de développement, ce n'est plus... Euh, quelque chose de local mais plus quelque chose qu'on va partager directement dans le code là où se trouve mon code métier et ça permet en fait d'être efficace dès le départ en disant bah ok euh, là as tel code euh, métier toi tu, tu arrives dans une équipe et euh, tu ne sais pas quelle est la runtime qu'il faut installer dans quelle version etc et là en fait on te dit bah tout ça est as data alors j'insiste pour dire au début j'ai dit as code pourquoi je dis as data puisque en fait tout ça c'est euh, déclaratif on ne va pas euh, faire du code pour euh, définir notre environnement, en fait, euh, on a ces outils comme VS Code Container Extension, on en va voir juste après d'autres, qui euh, nous permettent de définir à travers un fichier de configuration assez simple, en JSON, d'exprimer en fait euh, cet environnement de développement. Et euh, finalement, je n'ai plus, euh, comme je le disais, un seul, mais plusieurs, et qui sont portés euh, au niveau des, euh, de l'historique de développement de mon applicatif. Euh, je prends un autre exemple aussi, c'est Cloud Shell, bon, pour ceux qui font euh, du, de la GCP, Cloud Shell c'est un service euh, offert gracieusement par Google qui vous permet euh, d'avoir un environnement euh, complètement configuré euh, pour consommer des services GCP et vous permettre en fait, d'avoir une euh, vision euh, suivante, c'est-à-dire bah, je ne suis pas euh, contraint par les euh, contraintes physiques de mon machine euh, locale, mais plutôt je vais aller consommer des services directement, euh, comme faisant partie de mon workflow de développeur. Euh, donc encore une fois, je ne suis plus sur un seul environnement de développement, j'en ai plusieurs. Et il y a euh, Gitpod, qui va euh, prendre un peu le meilleur des deux mondes de, de ce qu'on a vu, puisque d'un côté on va toujours avoir cette notion de conteneur qui va porter euh, mon environnement avec le fichier déclaratif associé qui euh, décrit comment cet environnement doit être construit. Euh, et en plus de ça, c'est accessible depuis euh, HTTP, donc euh, pas besoin de port euh, SSH ouvert. Et ça va me permettre de naviguer euh, dans mon code, de lancer mes tests et euh, d'autres euh, outils qu en fait, que je lance euh, au jour le jour en tant que développeur, mais directement depuis mon navigateur web. Euh, donc finalement, est-ce que j'ai un environnement unique euh, Clairement, non. J'en ai une infinité qui sont représentées par euh, ces conteneurs qui vont euh, embarquer un certain nombre de choses. On a parlé de runtime, de compilateur, d'interpréteur, et se pose euh, la question de « ok, mais comment je configure ça ?» euh, La gestion euh, des euh, fichiers de configuration, donc là en l'occurrence des .files, est une question qui se pose très rapidement puisque bah, moi, quand je suis dans un environnement professionnel, je n'ai pas envie de comité au nom de bah, Pikachu du 75, mais plutôt avoir euh, un nom euh, qui correspond euh, à la boîte dans laquelle je travaille. Euh, pareil, on peut prendre euh, les mêmes exemples sur d'autres euh, euh, outils, via euh, mon environnement, euh, mon IDE, etc. etc. Et euh, donc ce management, il faut y apporter une réponse, et c'est là où euh, je, je parle, de efficace, et ça, ça sera à vous d'en juger, c'est euh, j'utilise l'outil qui s'appelle chez moi et qui va me permettre de manager euh, cette configuration euh, dans ces environnements que je décris comme clone Native euh, ». Généralement, quand on pense à la, au management de ce type de fichier, bah, le, la première chose qui nous vient à, à l'esprit, c'est le copier-coller. Ça, je dirais que c'est le, le degré zéro de, euh, de management on a tous eu à un moment ou à un autre euh, l'envie le, euh, de se dire, bon, bah, on ne va pas se prendre la tête, je vais euh, m'envoyer un fichier, et puis euh, je vais le copier dans l'autre machine, et puis basta, ça, ça ira. Mais ça, cette méthode, elle n'est euh, pas scalable. Euh, on a besoin en fait, de passer à l'échelle, on a une infinité euh, d'environnements. Euh, la deuxième approche, c'est de dire, bon on va industrialiser cette, euh, euh, cette copie, en disant, bah, ces euh, .files, je vais les mettre dans un repo, côté GitHub, et puis à chaque fois que je serai sur une machine, je vais pouvoir cloner ce repo, et ensuite faire ma petite tambouille, le marcher parmi ces différents .files, voire encore mieux, euh, produire un fichier euh, exécutable, Shell, qui euh, pourrait entre guillemets, euh, comprendre l'environnement, pour aller dire, bah en fait, comme je suis dans tel environnement, je vais piocher le fichier A, B, mais le C je le laisse. Si je suis dans un autre environnement, je prends le C, mais je ne prends pas A, B. Par exemple, je suis, euh, je suis dans un environnement de développement Java ou Ruby, je n'aurai pas besoin des mêmes fichiers de configuration. Et chez moi, en fait, euh, va porter un peu ce, ce principe de configuration layer, euh, mais de manière assez simple. C'est-à-dire que vous allez pouvoir euh, euh, répondre aux besoins que je vous exprime avec des outils comme Ansible, Chef, Puppet, il hein, ne faut pas se mentir, mais euh, quand même, il s'agit un peu du marteau pour écraser la mouche. Euh, si on parle de Ansible, par exemple, il va falloir que j'installe bah, une runtime Python euh, moi à la base c'était juste euh, manager des .dot euh, .files donc j'aimerais bien avoir une solution plutôt simple euh, qui me permette, qui soit out of my way donc si tu veux en termes de montée en compétences que ce soit plutôt euh, simple et là euh, chez moi cause un euh, coche un peu toutes ces cases puisqu'il euh, s'agit en fait euh, d'un binaire Go, donc plutôt simple d'installation fait un curl euh, sur un script d'install qui est disponible sur Github. C'est open source. Il euh, y a une communauté plutôt riche. Hein, on est sur un projet qui a 7000 stars sur, sur Github. Et euh, ce que ça va vous permettre d'exprimer, de, de, c'est vraiment ce facteur des 12 factor application. Je ne me souviens plus duquel exactement, mais c'est la configuration est portée par l'environnement. Et on applique ça aux dot files. Et euh, il faut bien comprendre que ce n'est pas la, la configuration qui est portée par l'environnement, ce n'est pas juste les variables d'environnement qui vont se render de, en fonction de là où vous allez déposer vos fichiers, mais c'est aussi euh, le, la structure même des euh, .files qui sera euh, donc, changée selon l'environnement euh, dans lequel on déploie ces J'ai La structure, mais c'est aussi l'existence des .file. On avait dit que certains projets euh, type Java euh, ne nécessitent pas les mêmes .files que les projets euh, sur euh, Python ou Ruby. Donc Chez moi, en vue d'avion, c'est euh, la chose suivante. On a un source state qui va être euh, défini au niveau de Git. Donc Ça peut être GitLab ou GitHub. On aura ensuite euh, les environnements qui vont euh, héberger ce source state dans un source directory. Donc là, euh, c'est euh, du clone, push-pull, pour faire l'interaction. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt un target state. Donc ça veut dire l'expression de sur state dans l'environnement. Et cette expression-là va être euh, hébergée dans un euh, donc target directory qui, euh, par défaut, est notre home. C'est-à-dire là où on va trouver, par défaut, les VIMRC, config euh, M2, etc. etc. Donc l'idée, c'est de dire... bah selon l'environnement que je considère, euh, chez moi, euh, fait en sorte qu'on euh, ait des expressions différentes de ces, euh, ces fichiers-là. Donc ça, c'est la philosophie, très bien. Maintenant, vous me dites, ok, euh, essayez essaye de me convaincre, est-ce que c'est vraiment efficace euh, Donc, la démo, et sur cette démo, ce que j'aimerais euh, en fait, transmettre, c'est euh, cette philosophie qu'on a derrière la manipulation de chez moi. Et chez moi, c'est un outil un peu comme Git, ou la loi de euh, Pareto vous savez, le 80-20 s'applique euh, très bien. C'est-à-dire qu'on a besoin de 2, 3, 4 commandes pour être efficace, et on y arrive très vite. Les 20, les 20 derniers vous allez devoir les chercher, mais en général, on n'a pas besoin de les chercher tout de suite. C'est en fonction de besoins particuliers. La doc est très bien fournie, répondra en fait à vos interrogations, euh, mais les premières interrogations que vous aurez euh, seront euh, plutôt généralistes, et vous arriverez assez rapidement, je pense, dans l'heure, à être efficace, à utiliser chez moi, ou en tout cas, en comprendre les fondements. Et donc, je veux, euh, en fait, vous montrer ça à travers un exemple simple, et puis ensuite, on verra un exemple un peu plus poussé, qui, qui est représentatif de ce qu'on peut euh, espérer avec, euh, avec chez moi. Donc, euh, moi, j'ai euh, déjà installé euh, chez moi, euh, sur, sur ma machine. Donc, euh, le premier truc qu'on fait, bah, ok, chez moi, et puis j'ai un help qui s'affiche. On a un certain nombre de commandes. On ne va pas les utiliser de manière égale hein, en termes de fréquence, il y en a qui euh, vont être utilisés beaucoup plus que d'autres. Et c'est pareil euh, par exemple euh, sur Git. Et euh, bah, pour l'installer, en fait, euh, j'ai tout simplement lancé un curl euh, sur euh, bah, le, le site officiel de chez moi, qui va installer ici dans un bin mon, mon chez moi et que j'ai rajouté dans le pass. Donc voilà comment la situation initiale. Le premier point à lancer une fois qu'on a chez moi, c'est un chez moi init. Qu'est-ce que fait chez moi init C'est vous créer votre euh, source directory, ça veut dire euh, votre repo git que vous allez ensuite pouvoir pusher sur GitHub. Et pour y arriver, il suffit euh, par la suite de faire un chez moi cd. Alors il est déjà un peu fourni, mais euh, nous, euh, on va faire juste une opération de l'esprit en disant bah, euh, globalement il n'y a rien. Et euh, mon première, ma première opération, une fois que tout ça est installé, c'est d'embarquer mes dot files, donc on en prendra un au pif, euh, pour, dans, mon, dans ce source state. Pour que par la suite, lorsque les autres environnements iront pouler ce source state, puissent y avoir accès. Donc euh, on peut faire un echo euh, hello. Euh, égale voxt ok donc cela et on va mettre ça dans un fichier test chez euh, schéma.tomel peu importe hein, l'extension et ensuite je fais un chez moi add et je vais indiquer euh, le fichier qui m'intéresse hop et euh, ce que je vais voir euh, c'est que euh, quand je vais voir un, je vais lancer un chez-moi manage, pour euh, en fait voir les fichiers que j'ai sous euh, mon, mon contrôle, eh bien il y a test chez-moi qui, euh, qui est apparu. Alors effectivement, je ne vous l'avais pas montré au départ, mais ce qu'on peut refaire, c'est euh, chez-moi euh, forget donc, le fichier de test, qui me dit attention, oui je, fais, je sais ce que je veux, Hop, et quand je refais manage, je ne l'ai pas. Si je refais add et que je relance manage », je vois bien Test chez moi apparaître. En termes de, euh, de repo, de source states, on voit que quelque chose a apparu, et que si je fais euh, Git Status, euh, je vois effectivement que euh, Test chez moi, euh, est, euh, est apparu. Donc ça, c'est le, euh, okay, le premier niveau. Euh, chez moi on va plus loin puisque nous on veut faire une expression qui change en fonction de l'environnement dans lequel on va exposer ce, ce fichier-là. Donc euh, pour y arriver, il euh, y a une méthode, hein, c'est les templates. On va euh, tout simplement dire euh, que euh, cette, ce fichier-là est un template. Alors comment euh, Chez moi euh, propose euh, la commande change attribute où on va mettre plus euh, template et on va pouvoir euh, indiquer le fichier qui m'intéresse. Et si je reviens euh, dans mon état euh, source, euh, je vais voir que le nom euh, a changé. Vous voyez, maintenant, il y a le point template qui est arrivé. Et euh, ce template-là, en fait, il utilise un langage, euh, de go text Templating Language, agrémenté euh, d'une librairie euh, Sprig, qui va euh, me donner accès à un certain nombre de choses. Et donc, je peux lancer un chez moi edit de ce fichier-là. Ça va m'ouvrir euh, euh, un éditeur dans lequel je vais pouvoir lancer, enfin écrire un certain nombre euh, de, de points. Donc euh, par exemple, euh, je veux euh, user, je veux récupérer en fait, la variable d'environnement qui m'est accessible. Donc euh, hop, user. Et puis euh, je veux aussi euh, conditionner l'écriture d'un certain nombre de choses sur ce fichier-là, en fonction de, bah, par exemple, l'OS dans lequel je suis. Euh, donc, j'ai un certain nombre de data qui sont accessibles, je vais montrer où est-ce que je vais les chercher. Et euh, là, je vais juste dire, bah, ok, si euh, mon OS est égal à Linux, on y arrive, et eh bien, euh, tu m'écris « hey, euh, I'm on Linux ». Et puis, euh, je ferme la, la condition. OK. Donc là, j'écris. Et euh, un point que j'aimerais bien euh, voir, c'est est-ce euh, que je peux, euh, on va dire, euh, débugger ce template-là Il euh, y a, une, y a une, une commande qui existe. Et euh, je vais donc pouvoir la lancer. Alors, test... Euh, comment Test chez moi, hop, et, execute template, et là il me dit, bah voilà, euh, je n'ai euh, que, alors je sais pas pourquoi, euh, je, je n'ai que ça qui apparaît, parce que je l'ai mis deux fois, évidemment, hop, et voilà, et donc là, euh, j'ai une euh, expression, en fait, du template, en fonction de l'environnement dans lequel je suis. Donc Effectivement, comme je suis euh, sur Linux, euh, le Hey, I'm on Linux apparaît. Et comment je sais que je suis sur Linux En fait, c'est chez moi qui va aller chercher cette information, et ces informations sont accessibles sur chez moi euh, Data, qui me donne un certain nombre euh, bah, d'infos sur ma machine. Et en particulier, je vois que OS Linux est accessible depuis chez moi. Euh, ces data là je peux y accéder euh, de manière, euh, bah, assez là elles me sont fournies gratuitement, mais je peux aussi moi même les enrichir en, aller, en allant dans la configuration, euh, donc euh, au niveau de la du fichier de configuration créé de, de chez moi, donc c'est des configs, euh, donc chez moi, et puis là je vais mettre euh, donc hop, chez moi Pantomel. Plutôt un VIM devant, ça ira mieux. Hop. Et voilà, et donc, j'ai un certain nombre euh, de données que je peux rajouter en plus. Euh, notamment, bah, voilà, là vous voyez, j'ai un Hello World qui m'est accessible. Euh, est-ce que c'est le cas Effect... Normalement, oui, quand je vais mettre euh, chez moi data, je vais avoir euh, normalement Hello World. Alors, est-ce que... Hop. On va plutôt mettre un gré pour ne pas changer, euh, chercher trop longtemps... Euh, qui m'est accessible. Et ça, je pourrais ensuite euh, l'utiliser, cette valeur, dans mes euh, différents templates, pour euh, choisir, en fait, euh, la logique, pour exprimer une logique en fonction de l'environnement dans lequel je suis. Donc là, euh, j'ai, on va dire, une euh, la logique de base. OK. Donc, euh, premier, une fois que j'ai créé euh, mon état source, je vais l'appliquer. Donc, avant de l'appliquer, je peux tout à fait faire un diff, et il va me dire, ah bah ok, là je vais faire un, je vais faire un diff. Et comme tu as modifié ton état source, maintenant j'ai ces nouvelles choses qui vont s'appliquer sur le fichier test.chemois. Euh, je suis d'accord avec et je peux lancer un apply. Et euh, là quand je fais un cat sur mon test chez moi.toml maintenant il a été mis à jour. Si euh, je supprime chez moi et que je relance euh, alors plutôt que le apply je vais mettre plutôt le diff hop là, je, il va me dire bah en fait là je rajoute tout ça donc finalement on voit bien là ce que j'ai fait c'est que je mime en supprimant le, le fichier je mime un changement d'environnement de, euh, de, alors là on, a la, on va dire on a la base euh, maintenant euh, qu'est-ce que ça peut donner de manière euh, euh, plus euh, sophistiquée euh, donc là je vous avais montré au départ mon code était euh, euh, plutôt, euh, en fait, mon source state était déjà rempli et euh, je vais euh, montrer, donc si ça a bien démarré euh, le VS Code qui correspond au, à l'état source donc là, il, alors je, il ouvre un remote et normalement ça doit le faire est-ce que, voilà donc euh, on a un certain nombre de, de fichiers qui sont disponibles euh, déjà, en fait, euh, on voit dans la nomenclature, le dot euh, qui précède euh, conférence.tomel, en fait c'est à, à partir du moment où j'ai un point et que je fais un add euh, un chez moi va rajouter un préfixe dans le source state pareil si vous mettez un fichier qui est privé avec les flags privés il va rajouter un flag private si c'est un exécutable il va vous rajouter un flag euh, run en fait ça ça permet à chez moi de comprendre les différents masques et, euh, les différentes nomenclatures qui doit appliquer lorsque vous allez lancer un apply, et ça c'est euh, plutôt intéressant, enfin je trouve ça plutôt intéressant, puisque c'est une manière en fait, de faire un mapping entre euh, l'expression de votre euh, euh, target state, de votre source state plutôt, euh, et euh, le target state, euh, plutôt que d'avoir en fait, un meta file qui ferait ce mapping là, le mapping est porté par euh, les entités du source state elles-mêmes. Et parmi euh, ces euh, différents fichiers, donc d'autres conférences Poitomel pour le coup ne changent pas dans la pratique de, de, de ce qu'on a vu Il y en a qui commencent par un point, c'est chez moi euh, version par exemple, chez moi Ignore Qui eux sont des méta fichiers, lorsque vous allez lancer un reply, ils ont ils ont un sens Et euh, celui que je trouve euh, plutôt important c'est euh, justement votre configuration Votre configuration euh, et euh, un template elle-même peut-être est géré par chez moi, la configuration de chez moi est gérée par chez moi, et quand vous allez l'appliquer sur votre environnement, elle aura, euh, il y aura des choses différentes qui vont apparaître, et on a vu que c'était important, notamment pour la partie chez moi data, qui était euh, le pool de valeurs, dans lequel vous, aurez, vous pourrez aller piocher, pour définir euh, l'expression de vos différents templates, et donc euh, ce pool de valeurs, en fait, peut euh, prendre complètement des valeurs différentes selon l'environnement dans lequel vous allez déployer votre, euh, votre, votre euh, vos différents .files. Euh, donc là il y a un certain nombre de choses que je mets, et en particulier il y en a un qui correspond à, au chiffrement, euh, puisque chez moi est capable de chiffrer en fait, ce que vous allez rajouter dans le, dans le source state, c'est plutôt intéressant dans le cadre justement quand on va pusher ce source state sur un repository GitHub, qui serait public, bah, c'est de se dire bah, « Là, il n'y a, a pas de problème, on peut le faire, euh, je chiffre les données sensibles. Euh, » Et euh, vous pouvez aller plus loin avec « Chez moi ignore » qui va vous dire, en fonction de l'environnement que vous visez aussi, donc en fonction de la présence euh, de variables d'environnement par exemple, bah, vous, dire, euh, vous allez ignorer ou non tel fichier. Euh, par exemple, euh, si je suis euh, sur Linux, eh bah, prends tel fichier, euh, considère tel fichier ou ignore tel fichier. Là, je le fais en fonction euh, de variables que j'ai définies au niveau euh, de, mon, euh, de mon fichier de configuration, mais ça peut se faire en fait, directement avec les, va les variables d'environnement. Moi, en tips, je donne qu'il euh, vaut mieux laisser les variables d'environnement au niveau de l'expression de chez moi du, du fichier de data, de sorte qu'on euh, ne soit pas à ne pas trop comprendre ce qui se passe euh, lorsque on va faire exprimer un template qui dépend directement sur euh, la d'environnement, je préfère mettre un intermédiaire qui est ce fichier data, dans lequel, euh, qui me servira d'une certaine manière euh, de mode d'emploi euh, de, de ma configuration de, enfin plutôt de mode d'emploi, de, de quoi a besoin chez moi pour pouvoir exprimer les template files dans l'environnement dans lequel je, je le déploie. Euh, donc pour euh, aller... Euh, plus dans, dans le détail je pense que déjà pour ceux qui font du Kubernetes peut-être ça vous évoque quelque chose euh, est-ce qu'il y a des gens qui font Kubernetes euh, dans l'assemblée alors moi ça m'a fait penser à Helm. beaucoup on a un langage de templating et on a une sorte de, euh, de packaging de vos .files euh, qui vont dépendre de euh, l'environnement dans, euh, dans lequel vous êtes donc euh, ok donc euh, ça doit on va conclure euh, sur ça euh, si vous voulez aller plus loin, euh, j'ai euh, des euh, différents euh, donc, liens, il donc, y, y a la doc officielle, il y a des articles de blog, et euh, j'ai interviewé euh, Tom Payne, qui est euh, donc, euh, le créateur de, cette, euh, de cet outil-là, euh, interview en anglais, mais qui va, euh, qui, qui va assez loin, en fait, si vous voulez, dans le pourquoi il a créé euh, ce, cette chose-là, pourquoi il a créé cet outil. Euh, voilà, donc euh, moi je ne l'ai pas présenté mais je suis de chez WeScale, euh, on, on recrute, on a des agences à Nantes, Paris et aussi en full remote. Et sur ce point là je vais vous euh, demander si vous avez des questions et si euh, en fait, euh, euh, vous utilisez des outils de ce type là en fait, aussi euh, de votre côté pour gérer vos différents .files. Oui de développement avec des dépendances, de cette stp est-ce que cet outil-là euh, doit être aussi préconfiguré ou appelé lui-même dans les dev containers ou c'est quelque chose qui doit être gardé à part et utilisé vraiment personne par personne Alors, euh, donc la question, c'est, je, je vais la reformuler, et surtout pour l'audience, euh, vous utilisez déjà ce, cette pratique de créer des environnements de développement dans des conteneurs. Euh, maintenant c'est est-ce que chez moi pour euh, fonctionner avec cette approche là doit forcément être intégré par exemple dans le conteneur euh, non en fait euh, on peut tout à fait euh, générer au niveau bah, si on prend l'exemple de vs code euh, on peut tout à fait dire avec le, le plugin extension enfin le, le container extension dire une fois qu'il y a eu startup de votre euh, conteneur et eh ben en post commande vous lancez le curl sur, euh, sur euh, l'install de chez moi, qui, va, en fait, euh, qui a juste besoin d'une euh, connexion HTTP, je pense que c'est euh, valide comme hypothèse, et puis derrière vous lancez euh, suite à ce curl un apply, sur, euh, enfin plutôt un, un init apply sur l'URL de votre repo git. Alors soit votre repo git, il est public, et à ce moment là pas de problème, soit il est privé, et euh, dans ce cas là, il faut faire par exemple du SSH agent forwarding pour accéder au crédenceau qui sont en local. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, je peux montrer... Euh, alors, est-ce que c'est fini Non, c'est fini Ok. <rire> J'aurais bien montré l'exemple, mais si tu veux, on peut en parler juste après.